Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser 25PP. Alors 25PP, c'est un App Store craqué qui va vous permettre de télécharger des applications payantes sur votre vis euh qui sont normalement payantes sur votre vis oui. Et vous allez les télécharger sur votre ordinateur et les transférer après avec le même logiciel 25PP. Donc on va le télécharger, l'installer, utiliser et puis euh, voilà. Donc déjà vous allez vous rendre sur le site de 25pp. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Euh, ça s'appelle pro.25pp.com. Donc euh, voilà. Vous allez cliquer sur le premier petit carré. Après cliquer sur, sur le sur l'encadré bleu. Quoi. Donc le logiciel va commencer à télécharger. Vous faites enregistrer. Donc moi pour que ça aille plus vite. Moi j'utilise Safari, hein. juste comme ça vous utilisez peut-être Mozilla ou Chrome. Hein. Donc moi pour ça aller plus vite, je l'ai déjà téléchargé. Donc les dans les dans le dossier téléchargement. Donc quand vous l'avez téléchargé, vous allez l'ouvrir. Ça va vous donner ça. Donc je vous préviens, 25 pp c'est Je sais pas, c'est dans une langue asiatique. Donc des fois on ne comprend pas tout. Mais bon, une fois qu'on on, on, s'est manipulé ça ira après donc on va continuer l'installation Donc euh, vous allez cliquer sur le premier bouton comme toujours après cliquer sur le même encadré bleu encore sur le même et puis là il va vous installer 25 pp donc euh, moi je vais l'arrêter puisque je l'ai déjà installé normalement ou peut-être qu'il va le réinitialiser donc après à la fin de l'installation vous ne touchez à rien vous faites ça encore vous fermez le dossier des téléchargements et vous allez sur P -P o, -E -O. C'est un nom assez bizarre hein, pour ce raccourci hein, c'est sûr mais bon du moment que ça marche voilà donc vous allez avoir cette page d'ouvert euh, vous allez devoir euh, donc moi comme je vous le dis j'avais déjà un téléchargement en cours puisque euh, euh, j'avais déjà installer 25 pp. Donc euh, voilà. Alors vous êtes. A... Donc normalement vous, vous n'aurez pas le 1 et le 14. Vous aurez peut-être un numéro dans la deuxième case au cas où si vous avez téléchargé déjà des applications euh, craquées. Donc voilà. Donc après vous allez devoir aller dans le petit encadré avec euh, les lettres rouges. C'est là que vous allez trouver la store craquée en fait. Parce que là le reste c'est pour euh, trouver les téléchargements pour trouver les téléchargements, pour trouver les applications, pour trouver les musiques, les vidéos et tout et puis en bas vous aurez le petit euh, encadré si votre euh, avis de vis n'est pas connecté il y aura une petite croix juste au dessus mais sinon il y aura toute la liste euh, Voilà. donc on va retourner dans le petit encadré avec les lettres en rouge donc là c'est encore en chinois on hein, sait sûr mais enfin dans une langue asiatique je ne suis pas sûr que c'est en chinois euh, donc euh, vous allez si vous voulez voir les, le top de 25 PP pour l'instant, vous allez dans le troisième encadré ici. Ici. Donc euh, là, il y a quelques applications. Donc euh, là, il y a Colin McRae Rally pour l'instant qui est euh, dans le top 5, je crois. Ce Lui, c'est de motion son titre qui a 5 euros presque, je crois. Euh, par exemple, Final Fantasy. Voilà. Donc là, en haut, dans, le, dans la barre de recherche, vous allez taper votre application. Là. Donc moi, par exemple. Donc alors je voulais vous prévenir aussi, il euh, euh, toutes les applications ne sont pas sur 25 pp parce que euh, ça y a quand même un, un, un large choix mais euh, il va falloir euh, quand même télécharger des applications qui sont quand même connues dans connues internationalement quoi voilà donc euh, moi je tape par exemple euh, Free Ninja Donc là, il va rechercher sur euh, son, sur son euh, voilà. Et donc là, vous allez arriver avec des Free Ninja, Free Ninja H HD pour iPad, pardon. Free Ninja free puis Free Ninja HD free. Donc là, si vous avez un iPhone, vous allez prendre par exemple Free Ninja normal, tout court. Et si vous avez un iPad, vous avez, vous allez prendre celui où il y a marqué iPad en haut. C'est euh, le HD. Enfin, celui avec la meilleure résolution pour l'iPad, donc moi je prends par exemple celui pour l'iPhone. Donc, moi, comme j'ai pas branché mon iPhone dessus, je ne vais pas le télécharger. Donc, vous allez cliquer sur ce petit encadré là, ce qui va le télécharger. Donc, ça dépend de la connexion, hein, euh, ça dépend le temps qu'il va mettre. Parce que là, moi euh, voilà, je n'ai pas une très bonne connexion, comme vous pouvez le voir ici, hein. parce que euh, j'ai déjà d'autres trucs en cours, donc euh, voilà. Et puis euh, là c'est vraiment pas terrible la connexion. Donc euh, normalement si c'est une application de 40 mégas, franchement ça mettra 5 minutes à télécharger si vous avez euh, si vous avez une, une assez bonne connexion. Voilà. Donc vous allez brancher votre. Euh, si vous avez branché votre iPhone ou votre euh, enfin votre iDevis dessus, il y aura euh, ce petit encadré aussi disponible. Donc euh, si votre i est s'est branché vous allez cliquer dessus en même temps vous allez revenir au téléchargement et revenir une fois de plus s'il n'est pas en rouge vous allez recliquer encore une fois de plus En fait ce truc c'est pour euh, c'est pour euh, mettre directement sur l'iPhone votre application donc une fois une fois téléchargé si vous avez cliqué sur le petit encadré et eh ben elle se mettra automatiquement donc voilà. Et donc moi, comme j'ai plein d'applications déjà que j'ai téléchargées, je vais euh, vous montrer un exemple. Par exemple, moi, j'ai comme Mac, Re rally Real racing et tout. Donc, normalement, il y aura un petit encadré aussi ici. Donc, euh, vous allez cliquer dessus. Si vous n'avez pas cliqué ici. Parce que si vous avez cliqué ici, il y aura marqué votre iPhone et tout. Et là, il y aura un petit signe en chargement. Donc, ça veut dire que L'application sera euh, en train de se installer sur euh, sur votre IDevice. Donc voilà. Et puis bah voilà, ça semblait tout. Et puis bah à bientôt pour un nouveau tuto.